Mesdames et Messieurs, ça fait longtemps que nous pouvons pas porté une vidéo sur les Aujourd'hui, nous pouvons faire une petite révision sur et, comment passer une ordre d'achat et puis comment et, rentrer les marchandises après ordre d'achat et en plus, nous sommes capables de vendre les clients. Nous pouvons faire une petite révision, pour nous voir, par exemple, dans une boutique que nous achetons en gros. Là, c'est dans une boutique-là que nous gagnons. Donc, ça nous pouvons faire, nous pouvons... Et premièrement, et éditer et une liste de produits que nous gagnons. Normalement, nous gagnons un produit déjà dans une liste. Nous faisons éditer et puis nous gagnons liste de produits que nous gagnons avec Inventions. Par exemple, nous prenons un premier type de produit. Et pour Haïti, par exemple, nous prenons un baccarat que nous gagnons. Nous faisons clic droit et puis nous faisons éditer et item. Et et nous faisons item. Par exemple, si baccalauréat es est de 500$, on a dit que nous prenons ça à 750$. Et de nous regardons à 750 dollars, les avons une marge de 33%. Euh, 33%. Et puis, et nous quittons. Donc, bientôt, nous, nous à 600 dollars. Pour ne pas faire trois pages à 600 dollars, ok les une marge de 16%. Et, et, et nous devons à le nombre de produits que nous a, mais nous pouvons pas Nous allons faire une commande, et puis nous... Et, et la commande que nous allons faire là, et nous allons tout prix, produit, par exemple pour Bacara, nous allons aussi, l'exemple, exemple, mais nous allons avoir plusieurs prix encore. Et pour nous faire, et commandant, nous allons aller Vendeur, nous allons créer un Vendeur, dans le et Vendeur, et changer que le prix que nous devons pour Bacara, par exemple, pour Bacara, nous fait faire Edit nous avons créé un vendeur nous un non vendeur nous avons dit dépôt et puis nous vendeur nous, nous gagné un vendeur déjà pour Bacar. ça que nous allons faire qu'on nous fait, ordre eh, d'achat aller le vendeur et puis nous faisons créer purchase order purchase order nous allons créer ordre d'achat pour acheter acheter marchandises nous le client le dépôt et puis eh, et puis, nous choisissons bacara comme marchandise que nous allons acheter. Et là, nous cliquons sur quantité A, nous voyons que nous allons à zéro, donc nous allons rien encore. Donc, nous allons commander 15 caisses de bacara à 500 dollars. que ça a prix d'achat, il est venu à 7500 dollars. Donc, et ça fait que nous allons, nous fermons, nous allons enregistrer. Et puis, nous là ça nous le faire, nous allons payer bill là. Donc, recevoir les marchandises là, dans tout payé là. Ça nous en fait, nous entrer la marchandises là. On toujours dans Vendeur et puis nous faire Receive it Items and Enter bills Et c'est très important pour nous capables de recevoir les là, et puis nous tout entrer des factures à payer. C'est pas facture, c'est facture que nous recevoir pour nous capables de payer. Donc, nous faire Receive and Enter Bill et puis Là, quand est nous avons marqué, c'est 1 000 Et puis nous avons choisi 20 c'était d'époque à fou. Nous dit, est-ce que nous avons ordre d'achat qui est passé Est-ce que nous voulons recevoir le montant de Nous avons dit oui, et puis nous avons dit la date que nous avons dépassée. Nous avons avec le numéro facture là et puis nous avons dit OK. Donc nous avons dit madame, Baccarat, et puis 15 à 500, et puis nous venons. Si toutefois, le prix, prix a terminé augmenter. Et, et on a dépensé 500, nous dépensons 550, nous marquons 550 ici, nous fait un changement de prix. Nous est-ce que nous voulons toujours, et qui a dit, nous to update the item record for the new cost, nous disons oui. Vous voyez, parce que normalement, nous n'avons pas perdu, c'est plus ça que nous achetons, nous dépensons que c'est 500 dollars, mais les 550 nous 550 dollars, nous devons new cost. Et puis, et qu'on y a la marge non réduit parce que le prix de vente nous, c'est toujours à 600 dollars. Mais nous parlons que nous sommes capables et augmenter le et prix de vente encore et après, qu'il nous fait le nous faire. Mais normalement, le prix d'achat est toujours censé ouais. enfin, si augmenter le prix de vente là. Enfin, et nous avons ils que le prix de vente là, c'est 600 dollars et à hommage de 9,5%, nouveau nous prix si nous faisons un hommage de 20%, c'est 20% que et Ok, nous dit yes. Et puis, nous faisons ok. Ok, là, qu'on y a là, nous gagne plus de 20 ans, et puis qu'on y a là, on fait nous faisons et Nous voulons payer client parce que nous ces billes là, il faut nous payer les vendeurs là. Nous allons là, nous faisons payable. bill. Là, nous faisons pay bill, nous regardons immédiatement que le vendeur là, il paraît et dans ça que nous devons. Bon, et ça c'est tout ça. Nous cliquons sur lui. Et puis, nous regardons que nous devons 8 250 dollars pour, pour 15, ça nous est là. Ok et puis, nous faisons pay bill. Si nous payons notre partie, nous partie salaire, Par exemple, dans là, nous parti pay bill. Nous payons parties, 4 000. Nous payons 4 000. Et puis, nous allons dans la de caisse en bas. Nous voyons si nous gagnons suffisamment d'argent. Et puis, nous faisons paye Et puis, nous disons, est-ce dis, que nous payons 4 000 là Si nous si nous, bon, nous disons oui, nous payons. bon Normalement, nous allons payons tout. Nous payons notre partie. Nous mais, Donc, c'est OK. Ce que nous allons faire, c'est gagner et nous allons commencer à vendre des produits pour nous voir les bénéfices que nous réalisons. Dans des produits, nous allons dans la partie accrédit et nous choisissons le client. Par exemple, nous, nous allons créer un nouveau client. Dans le nouveau client, nous allons créer un nouveau client. Nous allons créer un client. Nous allons créer un client. Nous allons créer un Nous allons créer un client. Nous allons Nous allons créer un nouvel dans cette que nous avons dit que le client a un numéro de client qui a pris 1, 2, 3, 4, 5. Et son crédit de 15 jours que nous avons Et facture que nous balions, nous payons facture pour nous délivrer. Et puis, le de paiement, c'est cash. Dans là nous avons dit que le client a un numéro client nous devons faire une sorte de, de un réduction de prix. Nous avons déjà fait une réduction de prix pour le client, mais nous devons faire une prélève spéciale pour nous montrer comment nous faisons Une spécial spéciale client. Ok, Là nous faisons spécial client, et nous disons, est-ce que nous faisons le centre prix Il nous dit oui. Le centre nous plan choisi un pourcentage, on le on, pas à TIC, mais on ne fait pas pourcentage. Ce pourcentage-là, on a dit qu'il qu y a un Diminuer de 5% de taux de marge nous, pour nous faire client, jouer un bon prix. Okay, nous faire, nous faisons un client spécial, c'est pour Albert exactement. Nous faisons, et puis nous y a là, nous allons vendre Albert pour lui. Son jeune fait Baccara. Et Baccara, nous choisissons Baccara. Il dit que le prix de vente, c'est 627 dollars. Ok, client a un terme jusqu'au 15 à payer. Et puis, quand on y a là, nous allons venir combien de quantités nous allons par exemple, Et deux quantités de bacar. Bon, disons 10, 10 caisses de bacar. Il va donc 6220 Ok, donc, nous gagnons un client salaire. Si il a, si a tout payé, nous fait « vendre un client, nous fait « enregistrer. Et puis, à partir de là qu'on y a là, il y a payé au total, ou date de d'adjuster là. Si il n'y pas payé au total, nous marquons le montant, on voit, mais la paye au total, nous prenons, si c'est n'est pas chèque, nous mettez chèque, si c'est n'est pas cash, nous quittez cash. Et puis, nous enregistrons, nous fermons, même. Donc, les si nous faisons un perçu, on que, par exemple ici, que le client, c'est son client que, qui paye, et il marque date de paiement, et comme ça. Payé, puis en salle, pas de lui. nous fermons et puis qu'on y a là les langues dans la liste de biens non euh, item list et puis nous voit que par exemple dans le produit bac ok nous était 5 et 15 parce que nous avons 15 nous était 5 et puis nous nous toujours à 660 les langues qu'on y a là nous est par exemple nous font édite de item non nous voit que nous est la 550 nous venons en marge de 20% parce que le prix noir nous est gagné entre 500 à 500 marge la réduit on voit nous a fait 23% prix est monté à 660 dollars c'est parce ça qu'on est là on est là augmenter pour nous pas faire gagner même marge là augmenter prix de vente encore et puis on est là nous faire comme ça ok nous avons 5 produits cinq 5 prix de vente nous fait ok c'est comme ça qu'on réglé les questions voilà nous croyons que c'est là que nous avons pour nous-mêmes. Nous espérons que ça te fait plaisir. Et d'abord, rendez-vous. Nous encore une autre vidéo. Si ça te fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne. Nous toujours recevoir des vidéos de, de, de la part de nous-mêmes, de l'équipe. Merci et bonne soirée à tous.